La fête d'aujourd'hui est, est, est un des aspects de ce projet. On a organisé disons, différentes animations, différents stands qui, soit sont en rapport avec des problématiques régulières du quartier, soit sont directement en rapport avec l'apprentissage au développement durable. Et donc, par exemple, il y a un bar, mais un bar qui. Quand même. Et d'une c'est-à-dire une boisson belge qui est confectionnée avec l'aide de la spérule, qui est une plante indigène rare, donc pour faire goûter aux gens des, des choses voilà, simples mais qu'ils qu ne connaissent pas nécessairement. Il y a un atelier cuisine maligne qui euh, explique certaines recettes anti-gaspilles. Il y a également un atelier... Bricolage, mais c'est à partir de récupération. Par exemple, on construit des petits robots jouets à partir de bouchons de liège. Il y a aussi la possibilité de, de cueillir des, des herbes aromatiques mais qui ont séché sur les balcons, de manière à en faire des petits sachets pour mettre dans les armoires. Et alors, oui, nous avons cette fois-ci une sorte de tourbola, mais en réalité, tous les. Les enveloppes sont gagnantes sur le thème du jardinage, des plantes, des fleurs. Donc là aussi c'est encore un moyen de, de sensibiliser, il y a notamment des livres pour enfants. Et alors il y a Stan de la maison médicale avec qui nous travaillons régulièrement en partenariat, qui lui est plus santé, parce que la santé est évidemment liée à l'environnement et vice-versa. Il y a également le musée d'histoire naturelle qui est là et il y a des jeux pour les enfants.